Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations à Pronils, Et aujourd'hui, je vais vous donner plus d'informations à propos de la FlexiBase. Alors, en tant que styliste, vous avez certainement des clientes avec des ongles naturels plus difficiles, des ongles naturels qui sont fort fins, fort mous, qui plient très facilement et même avec une parfaite technique de travail, vous rencontrez des problèmes de décollement sur ce type d'ongles. Alors, c'est pour ça qu'on a créé la FlexiBase, c'est une base qui est fine, très élastique, qui va adhérer parfaitement à l'ongle naturel et va vous éviter tous ces problèmes de décollement. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise Donc, vous préparez votre ongle naturel comme vous faites d'habitude. Vous utilisez votre primaire et après, vous pouvez passer à l'application de la FlexiBase. Donc, comme vous voyez, c'est en bouteille. Donc, c'est très facile à utiliser. Il y a un pinceau qui est intégré à l'intérieur. Vous l'appliquez sur les 5 ongles. Vous scellez bien le bord libre, vous catalysez les 5 ongles à la fois dans la lampe. 30 secondes soft pour la Smart Light. Lorsque vous avez catalysé le produit, lorsqu'il ressort, il y a un résidu collant. Vous pouvez garder le résidu collant, appliquer directement votre gel de construction. L'idéal pour des ongles flexibles, c'est de travailler avec les FlexiBuilder de Pro Nils, Mais la FlexiBase est aussi compatible avec tous les gels de construction de ProNeals. Donc, si vous voulez éviter les problèmes de décollement sur les ongles flexibles, choisissez la Flexibase.